Bonjour tout le monde, c'est Pascal de la chaîne Magique Pascal. S'il y a bien un truc qui me plaît dans la magie de près, ou plus communément appelé le close-up, c'est la magie des petits paquets. Alors petite précision, ces derniers sont appelés dans le jargon des magiciens, des bombes à retardement. Celui que je vais vous présenter est l'un des plus diaboliques jamais inventés. Alors restez attentifs Restez bien jusqu'à la fin car le final est inattendu. N'oubliez pas de liker, de commenter et pour les nouveaux de vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en bas à droite. Et maintenant, passons au spectacle. Je vais vous présenter un tour avec uniquement quatre cartes. Et ces cartes ne sont autres que et bien, les jokers. Une, deux, trois et quatre jokers. Ce que vous allez voir est exceptionnel. Je vais vous demander de ne pas cligner des yeux, d'être très attentif. Quatre jokers. Je vais en mettre et bien, deux sur la table et je vais garder les deux autres. Et je vais les mettre face à face. Deux jokers ici. Et deux jokers dans ma main je passe simplement mes deux jokers sur chaque joker qui sont sur la table et regardez maintenant ce qui se passe instantanément sur le premier joker que j'ai en main et eh bien celui-ci a disparu premier joker qui a disparu et pour le second et eh bien regardez il a aussi disparu regardez si je retourne maintenant mes deux jokers qui sont sur la table, aussi incroyable que cela peut être, eh bien, on se retrouve avec les quatre jokers sur deux cartes. Non, non, vous ne rêvez pas. C'est bien, ça s'est bien passé. Voilà, je suis très content que vous ayez pu regarder ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ceci est une illusion de close-up, de magie de près. J'espère que ça, ça vous a enchanté. Likez, commentez, laissez-moi un commentaire, euh, ce que vous en pensez. Et bien évidemment, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui va sortir euh, dans quelques jours. Et j'espère que celle-ci vous plaira. Alors, likez, commentez, abonnez-vous aussi, n'oubliez pas les nouveaux afin de pouvoir me suivre. J'en profite aussi pour vous dire que dans mes vidéos, mes playlists, il euh, y a plus de 300 vidéos sur tous les thèmes de la magie, il y a des cordes, des pièces, des cartes, et, et j'en passe. Alors allez-y, profitez-en, et je vous donne rendez-vous à très bientôt, bye bye les amis, ciao